Nous allons illustrer maintenant quelques exemples de débitage par pression. Quelques exemples parce qu'il y en a en fait plusieurs modalités ou modes, en commençant par le plus simple. Euh, le plus simple, il est maintenant connu, euh, il y a plus de 30 000 ans, dans l'orignacien évolué, euh, sous forme de ce qu'on a appelé des burins busqués. On a cru que c'était des burins et en fait ce sont des nucléus à toute petite lamelles d'éviter par pression. Voilà, la lamelle, réceptionnée au sol. Ces lamelles, si petites soient-elles, étaient très recherchées. Elles ont été produites en série à certains moments. De l'orignacien évolué, comme petite barbelure, probablement, euh, fixé dans un, dans un film de colle contre des, des pointes de saguet en bois de cervidé ou peut-être en bois végétal aussi. Curieusement, cette euh, technique euh, de l'eurognatien euh, évoluée vers 30 000 avant Jésus-Christ est restée euh, sans lendemain pendant un bon moment. C'est vers euh, 20 000 avant Jésus-Christ qu'on voit réapparaître euh, un petit peu de débitage par pression de lamelles en Europe, et surtout en Asie, où ça va connaître un grand développement. On l'avait repéré depuis un moment par ces petits nucléus en coin, on appelle wedge-core en, en anglais, voilà, sur lesquels on voit effectivement des négatifs de lamelles qui sont euh, quand même un peu plus grandes. Un peu plus grandes et donc un peu plus larges et comme c'est la largeur qui demande une force proportionnée, euh, il s'avère qu'on a vraiment du mal à les maintenir dans les, dans les doigts de cette façon-là. Si on le prend dans la paume de la main pour être plus fort, pour avoir plus de force, là il y a un autre problème qui apparaît, c'est que le contact de la paume de la main sur la lamelle qui se détache fait qu'elle se fragmente et même source d'accident, d'irrégularité dans le détachement. De là est venue l'idée d'une pièce à rainure comme ça, qu'on pourrait facilement reproduire avec par exemple un, un, un numérus de, de, de, de, de moutons ou de Voilà, Avec l'idée que la lamelle va se réceptionner dans la, dans la rainure, donc sans contact, et le petit bout de fourrure ici, c'est pour amortir justement le, le, la lamelle qui va sauter dans la, dans la rainure. Donc ça, ça peut se placer simplement comme ça. Voilà, je mets la lamelle à sortir bien en face de la de la rainure. À ce moment-là, je peux l'empoigner très fermement. Et... Voilà, on a obtenu un, un beau détachement. Et de façon complètement évidente, Étant donné que chacune de ces lamelles est extrêmement euh, mince, on peut détacher plusieurs dizaines de lamelles euh, d'un tel nucléus. Les premiers à tester, en l'état de nos connaissances, sont en, sont autour de la Mongolie, d'après la thèse de mon collègue Yann Axel Gomez, euh, aux alentours de 20 000 BP. La définition du mode 1, dans ces débitages par pression, c'était l'emploi d'une baguette manuelle. Mais euh, la force reste relativement limitée. Une façon de disposer de plus de force et ainsi de détacher des enlèvements un peu plus larges consiste, pour le mode 2, à employer une béquille d'épaule. Dans ce cas-là, on va voir que l'effort du, du poignet et du bras est remplacé par une torsion du tronc, et les muscles de la stature sont très puissants. Donc la lamelle à sortir bien en face de la rainure. Et cette béquille d'épaule. déjà une lamelle utilisable. Le fait qu'elle soit cassée n'a pas d'importance parce qu'en fait on les utilisait par un tronçon central euh, bien rectiligne donc, et un bord était tout simplement fiché collé dans une, dans une rainure le long d'une tête de saga. Nous passons maintenant au mode 3. La limite du mode 2 avec la avec la béquille d'épaule, bah, en quelque sorte, c'est l'instabilité, la difficulté pour la main gauche de maintenir le, le, le, la pièce à rainure avec le nucléus. Là maintenant, avec un outil euh, en fait similaire, de même longueur, la nouveauté, c'est le passage au sol. C'est-à-dire un dispositif qui permet, de même principe que la pièce à rainure, de maintenir le nucléus au sol. Ça c'est un dispositif de voyage, mais en fait il est facile de s'installer contre une racine, on creuse un petit trou devant une racine, on fait une encoche dans la racine, de manière à ce que la lamelle se détache dans l'encoche, on met une petite plaque de bois au fond du trou, et dans cette position assise, avec la petite béquille, on va pouvoir, la petite béquille est calée au niveau de la ceinture, on va pouvoir utiliser c'est ça un élément de la nouveauté aussi utiliser le poids du corps parce que quand je me penche en avant je transmets là j'ai glissé en me penchant en avant je transmets une bonne vingtaine ou trentaine de kilos de pression là la lamelle s'est cassée mais on a sans grande difficulté, sans grand effort, on a détaché une lamelle qui atteint déjà les 7, 7 mm de large à l'œil. Donc ces débitages de mode 3 sont bien identifiables archéologiquement. Ils sont très répandus. Euh, on les connaît en Extrême-Orient, en Orient, en Inde. On les identifie dans un courant périarctique. et d'ailleurs, ils arrivent jusqu'en Scandinavie au cours du 7e millénaire. Ils sont connus dans le nord du Proche-Orient et ils font partie du bagage technique des colons du néolithique ancien en Méditerranée d'est en ouest. Le développement quasiment naturel, euh, après le mode 3 à la petite béquille en position assise, c'est le mode 4 où, avec une béquille plus grande, on va passer en position debout. L'immobilisation du nucléus est réalisable en fait assez simplement. Euh, là encore, en repérant une petite racine au niveau du sol, en y creusant une encoche, un petit trou, une petite cavité, une petite cale de bois au fond et puis le nucléus calé avec la lamelle à sortir en face de l'encoche dans la racine. Euh, ici, sur un sol dur non aménageable, euh, on utilise ce, ce dispositif mais qui reprend l'idée des deux contacts de part et d'autre de la lamelle à sortir. Le nucléus est installé donc bien en face. Ce petit tour de courroie, c'est pour qu'il reste en place pendant qu'on s'installe. Un petit bout de fourrure en bas, pour la réception de la lame, entre la fourche, là pour éviter qu'elle ne se casse. Et voilà cette grande béquille, ici qui fait 65 cm de longueur pour ma taille d'un mètre 72 voilà la lamelle obtenue d'une grande régularité d'épaisseur donc encore une fois c'est la détente de la béquille. La béquille, elle se détend toujours de la même façon, sa stabilité mécanique, qui permet d'assurer la régularité de ses détachements. C'est en, en quelque sorte le principe même de la pression qui permet cette régularité. Ce mode 4 euh, du débitage par pression, qui fournit des éléments euh, assez sensiblement plus larges, et donc potentiellement un peu plus longs que le mode 3, est également assez répandu archéologiquement. Il a existé euh, en Afrique du Nord, dans l'ensemble du bassin euh, méditerranéen, au, pendant presque l'ensemble du, du Néolithique. Euh, L'intérêt, encore une fois, c'est la productivité et la, et la régularité. Euh, mais on verra qu'un mode 5 a existé, alors comment produire davantage de force encore que celle, de le, que celle du poids du corps Eh bien ce sera par l'emploi du levier. Levier qui était sans doute déjà connu, et donc relativement bien compris, pour déplacer des troncs d'arbres, déplacer des mégalithes, c'est-à-dire des, des, des blocs de pierre très lourds, qui peuvent atteindre plusieurs tonnes, voire plusieurs dizaines de tonnes dans certaines euh, constructions mégalithiques euh, du néolithique. Et là, on verra qu'à la, la, la fin de la préhistoire, au néolithique final, parfois avant, euh, dans différents endroits d'Europe, on produira des lames par pression au levier. This is a good blade.